Nous vivons une polycrise, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise sociale, une crise économique. Ainsi, nous voyons que les perturbations économiques des dernières années ont mis en évidence notre besoin de réformer notre cadre macroéconomique, entre autres concernant les politiques budgétaires. Tout le monde vous le dira, l'ensemble des observateurs, des observatrices des experts et des expertes, les politiques, les académiques, tous s'entendent sur ce point. Alors nous nous apprêtons à voter demain le rapport d'initiative de Madame Marquez sur le cadre de gouvernance économique de l'Union européenne. Ce texte est important car il envoie et il doit envoyer un signal fort à la Commission européenne qui doit débuter prochainement le travail sur la révision des règles budgétaires et du cadre macroéconomique de manière générale. On peut se satisfaire dans les projets de compromis qui ont été adoptés en Commission Affaires Économiques et Monétaires du Parlement qu'une majorité appelle à une fin des règles budgétaires actuelles. Elles sont en effet illisibles, incompréhensibles pour les citoyens et les citoyennes européens, mais également inadaptées, je le redis, inadaptées aux défis que nous devons faire face. Je pense à l'urgence climatique et surtout à l'urgence sociale. On peut se féliciter de l'inclusion de nouveaux critères, notamment des critères qualitatifs, enfin, et pas seulement quantitatifs, pour des politiques économiques qui devront être menées par les États. Les ambitions portées par ce rapport doivent cependant être plus fortes pour les raisons sur lesquelles j'ai déposé des amendements avec 70 collègues Trois amendements pour tenter d'améliorer ce rapport. Les, les investissements verts et sociaux, hop, excluent des déficits. Plaidons pour de nouveaux indicateurs, la pauvreté, les accords de Paris. Mais nous devons aussi appeler à l'inclusion du mécanisme européen de stabilité dans l'ordre juridique de l'Union, parce qu'enfin le Parlement européen aura le droit au chapitre. Mes chers collègues, j'espère que vous allez soutenir ces amendements, parce qu'il est grand temps que ce Parlement envoie une ambition forte sur ces questions macroéconomiques. Alors demain, ce texte est à portée de main et c'est ce texte final que tout le monde attend. Je vous remercie.